Le soleil vient de se lever, c'est une formidable journée. On est heureux de retrouver au petit déjeuner l'américain. Il y a toujours au bon moment à vélo avec ses copains pour de petits déjeuners c'est... c'est l'Amérique je vais la refaire c'est trop Voilà. bon sérieux deuxième prise. le soleil vient de se lever je vais y arriver le soleil vient de se lever c'est une formidable journée, on est heureux de retrouver au petit-déjeuner l'Américain. Il vient toujours au bon moment, à vélo, avec ses copains, pour nos petits-déjeuners. C'est l'Américain <rire> Salut <rire> Des fous de mecs, hein.